On se retrouve dans Punchline avec mes invités, ils sont en pleine forme, on est toujours avec Patrice Boisfer. On va parler du statut des cheminots qui va commettre une révolution. Et oui, le monde change, la SNCF doit changer aussi, a dit le Premier ministre. On va voir si le changement est en marche ou pas, du côté du rail. On va parler de Sylvie Vartan qui descend dans la reine médiatique pour contester le testament de Johnny Hallyday. Impossible qu'il ait renié son sang, dit-elle, sous-entendant qu'il était sous influence au moment de son testament. On va parler d'Alain Juppé qui renvoie Laurent Bocquier dans ses cordes et Jean-Marie Le Pen, il était l'invité de ses news il y a quelques instants. Il a parlé de sa fille, Marine Le Pen, mais également de sa nièce, Marion Maréchal Le Pen. On en parle ce soir avec Jean-Claude Dacier, éditorialiste politique, avec André Bercoff, journaliste, écrivain et que l'on entend tous les jours sur Sud Radio, avec Caroline et Bonsoir, avocate. Bonsoir. Conseillère de Paris, aparté au Parti Socialiste. Et Eric Coquerel, bonsoir. Bonsoir. Député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous connaissez ce document, un nouveau pacte ferroviaire. C'est ce que le gouvernement a donc annoncé ce matin. L'épreuve commence peut-être le dernier combat pour la CGT, en tout cas qui annonce un mois de grève s'il le faut, pour venir à bout de cette réforme de la SNCF. La CGT voie rouge alors que le gouvernement va dégainer ses ordonnances pour la faire passer, cette réforme. On va écouter ce qu'on a dit ce matin, Edouard Philippe. Le recours aux ordonnances permettra de mener une large concertation. Les ordonnances travail ont prouvé que cette méthode, ne confisquer aucunement le débat, bien au contraire. Si certains tentent de confisquer le débat ferroviaire pour le pervertir en un débat idéologique, déconnecté des besoins des mobilités des Français, alors le gouvernement prendra ses responsabilités. André Bercoff, un mois de grève, c'est la menace que fait planer la CGT. C'est le, le dernier combat la... ou pas La CGT est dans son rôle, le gouvernement est l'ancien – Dernier combat, on n'a jamais de dernier combat, hein. ça veut dire, ou alors, ou alors c'est fini, on abolit le service public, on, on établit la concurrence et on verra ce que ça donne. Non, moi ce qui me frappe quand même, c'est un gouvernement qui a la majorité absolue, Hein, absolu, et qu'il parle déjà d'ordonnances. Je ne sais pas, je pense qu'un débat pareil, ça mériterait en tout cas aux yeux des cochons de citoyens, électeurs, consommateurs, contribuables, qu'on prenne le temps d'expliquer ce qu'il faut faire, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Bah, La le premier ministre, que le recours aux ordonnances, ça permet de mener une large concertation. Eric Coquette, mais quelle concertation ah, okay. La concertation en, en force, oui. oui. Donc un passage en force. Donc y a pas de oui, soucis mais c'est On... ce qu'ils font depuis le départ. Hein. Je mmh. vous rappelle que les ordonnances où, euh, Loi Travail, euh, Ils ont expliqué qu'il y avait beaucoup de concertations. Ils ont proposer euh, un projet, euh, qui était euh, même dans les journaux avant, au moment des, euh, en juin, et à la sortie, c'est exactement ce projet, rien n'a changé. Donc euh, c'est une concertation bidon. Par contre, c'est un passage en force, c'est une guerre éclair euh, pour casser le, le service public du rail. C'est ça dont il est question aujourd'hui. La France Insoumise sera avec la CGT Cheminot. On les appuie, y a, oui, mais il n'y a pas que la CGT Cheminot. Mm -hmm. Vous dites, euh, combat la cheminot là, pour le goût, le gouvernement va se retrouver devant une difficulté c'est qu'il a tous les syndicats contre lui, tous les syndicats de la SNCF qui appellent en même temps, parce que effectivement euh, chacun constate que c'est la privatisation rampante de la SNCF pour préparer l'ouverture à la concurrence, euh, et que donc, du coup, bah, on, va, on va renvoyer euh, les cheminots à un statut de salariés privés, dont on, aura pris, euh, dont on aura fait en sorte, avant, avec la réforme du Code du Travail, que lui-même soit dégradé. – Voilà, D'accord, mais c'est quand même l'épreuve du feu. Vous n'avez pas non, réussi à mobiliser sur la réforme du Code oui. du Travail. Enfin, là, si vous n'arrivez pas à mobiliser sur ce sujet-là, oui, bah encore sûr. une fois, c'est ce que je disais, c'est le bien dernier sûr, combat. Euh, – C'est le dernier combat. Alors, si vous, si vous, si vous parlez de dernier combat un petit peu sur ce qu'a voulu faire Thatcher avec les mineurs britanniques, où manifestement il y avait la volonté de casser les secteurs les plus mobilisables, oui. C'est ça, qu ça, ça qui est cherché. Mais euh, moi, je, je, je pense que là, le gouvernement va être devant une difficulté. Surtout qu'il est dans un moment, on va parler du fond après, euh, mais il est dans un moment où vous remarquerez que projet après projet, il a, une, il a des gens qui se fédèrent de plus en plus contre lui. Le projet euh, Asile-Immigration, toutes les associations, euh, même le Conseil d'État, y compris au sein de sa majorité, ça mobilise. Les étudiants, les universités, même la FAGE, syndicat oui, mais plutôt mais classé oui. à droite, aujourd'hui s'opposent à son projet. Donc il y a quelque chose qui se passe et je pense que le gouvernement a choisi l'épreuve de force en se disant qu'après, ils seront tranquilles pour casser les retraites, etc. – Alors oh, Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je vois bien qu'il y a un danger pour la CGT si elle fait la démonstration qu'elle n'est plus capable de mobiliser sur un, un enjeu comme celui-là. Mais en face, je ne voudrais pas être paradoxal, mais je pense que la réforme que nous propose M. Macron n'est pas la révolution british, ce n'est pas la, privatisation, la pas, privatisation, mais pas du tout. Une société... Non mais juste, juste un détail. Euh, Aujourd'hui, non... la SNCF est sous épique, c'est-à-dire ces sociétés qui ne la peuvent pas publique. passer sous action. Là, une société nationale... Euh, à capitaux publics, c'est ce qui s'est passé pour France Télécom. C'est le, le point de départ qui permet après de privatiser. Et chacun sait bien que c'est ce qui va se passer si on les laisse faire, puisqu'ils ont prévu l'ouverture à la concurrence. Non, je ne crois pas que ce soit la privatisation qui soit dans l'intérêt. La concurrence, oui, parce que je crois qu'elle est bonne oui. partout où elle s'exerce. Qu Qu'est-ce Qu que dit ben Les Anglais sont ravis de la privatisation. Non, non, non 67% C'est le, le, le réseau ferré le, le train, plus train. sûr en non, non, non. quoi Alors, 67% de la nationalisation. Oui. Et les trains coûtent 14% bon. des salaires pour tous les en France. Il n'en reste pas moins que. Le gouvernement n'annonce en rien la privatisation. Ça sera l'intégrité de l'entreprise. Ouais, ils sont pas fous. Euh, l'intégrité. Oui, mais enfin, vous le faites. Vous pas pour mobiliser des troupes, vous oui, avez le droit. Vous... Mais il faut pas non plus. Comme qu pour tombe... toutes les privatisations. Bon. On Deuxièmement, on ne touche pas. Au statut des cheminots actuellement travaillant à la SNCF. On dit simplement, comme Orange le fait depuis des années, les nouveaux entrants. n'est pas une privatisation. Les non. nouveaux entrants ne bénéficieront plus de billets gratuits pour la grand-mère, de. Etc., etc. Des avantages du statut qui pouvaient se justifier il y a 40 ou 50 ans ou 60 ans, qui sont scandaleux aujourd'hui. C'est pas ça, ça le L'expression même de l'injustice sociale. Donc. Non, ben, non, Pas oh là, de privatisation. De alors, la justice sociale. On touche droit, On ne ferme pas les petites ouais. lignes. Oh là, Donc, qu'est-ce que vous voulez de mieux C'est une réforme à minima, ouais. cher alors, monsieur. Les de la justice sociale, c'est les, les 9 milliards qu'on a donnés aux plus riches non, mais... lors du dernier budget. Bon, enfin, je entendre votre parle, voix, Caroline Mécari. avocate, allez-y. Je crois qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, monsieur Dacier. Très clairement. Je vous écoute, chère madame. Très je ne doute pas que vous allez éviter ce miège. Donc, ne m'interrompez pas. Ben, – Ne m'insultez pas alors. – Je ne vous insulte pas, je dis juste une vérité que vous ne pouvez pas entendre. Maintenant, très clairement, ce projet de réforme, voilà, soyons très clairs, c'est évidemment la mise en chantier de la privatisation de la SNCF. Il n'y a aucun doute là-dessus. Évidemment que le gouvernement ne va pas arriver en disant « Voilà, ça y est, je privatise tout et puis ça va être la concurrence à tous les étages ». Bien sûr, M. Macron est bien plus intelligent que cela, mais c'est exactement ce qui va se produire. Déjà, on voit se profiler la méthode avec des ordonnances, c'est-à-dire au fond le fait de squeezer tout débat parlementaire. J'ai bien entendu le Premier ministre nous parler d'une large concertation, mais c'est une concertation de flûte, c'est du pipotage. Est-ce qu'il y a eu la moindre avancée dans la concertation qui s'est déroulée avec les ordonnances travail Bien sûr que non. Et on voit le résultat aujourd'hui avec les ordonnances travail. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est utilisé, par exemple Eh bien, ce sont les licenciements collectifs. Voilà. Ce n'est pas l'emploi le qui est avantagé, c'est les licenciements collectifs. Donc, Maintenant, la même bah, même Le chose, chômage baisse le accessoirement, mais c'est pas grave. C'est exactement la même chose qui va se produire okay. avec le rail. Et pardonnez-moi, monsieur Dacier, quand vous, vous prenez l'exemple de la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne, mmh. mais ça a été une catastrophe, la privatisation non, du non, rail. Non, vous vous souvenez pas de cet accident de Ashfeld Il y a eu des morts, il y a eu des dizaines de blessés et c'est oui. Juste. Au jour concurrence à tous oui, les états un il rapport ne peut pas... européen vient de dire pas... que le réseau britannique est le plus il sûr ne il ne peut pas y avoir il n'y a pas d'accident la SNCF il ne peut jamais. pas y avoir <rire> jamais de mort il ne peut pas y avoir non, pas deux logiques différentes non, attendez, à mais... savoir ah, une logique terminé. de service public qui est la logique quand même du pacte républicain et une logique de concurrence quand on est dans le service public on est dans la logique du pacte républicain et donc on va permettre à tous les citoyens d'avoir accès à un Allez, service un dernier mot public. Après bon, euh, juste suivant. un mot quand même. Moi, je suis absolument fasciné par ce débat. Euh, on a l'impression qu'on est sur la planète Mars, que la France est sur une espèce de planète Mars astéroïde <rire> en train d'évoluer dans le truc. Je vous signale qu'aujourd'hui, on est dans un pays, je vous signale, où il y a l'Amérique, la Chine et tout ce qui se passe autour, où la valeur travail est la valeur la première du monde. Quel rapport Quel rapport Je vais vous dire le rapport. Le rapport est très simple. C'est que, pourquoi la concurrence est-elle un péché absolu pourquoi le service public et la panacée Alors quand vous me dites Caroline Mécaniste, comment il y a eu un accident à Londres Il n'y a jamais eu d'accident en Je pas France, parler de Londres. Je vais ouais. dire, à, à, à, à l'Angleterre. Attendez, il y a un problème qui est très simple. Il y a des tas de secteurs où les statuts, des fonctionnaires doivent être changés. Les statuts à vie. D'abord, hein quand il dit, écoutez, est-ce que c'est normal que les gens de l'EDF, euh, euh, leur famille euh, ne paye que 10% des cotisations, alors que nous, nous payons euh, euh, la, la totalité bon, c'est -ce Vous allez être satisfait parce que les, les cheminots payent plus de cotisations. C'est d'ailleurs pour ça que le régime social des cheminots est excédentaire il faut le rappeler, puisqu'on veut le réformer très vite et qu'on nous dit que ça coûte cher. Deuxièmement, ce qui définit le statut des cheminots, c'est pas euh, les soi-disant avantages qu'on n'arrête pas de détenir etc. C'est le fait qu'ils ont effectivement un statut d'emploi à vie, parce qu'on estime que pour des raisons de sécurité, ces gens doivent être bien formés et ils doivent pouvoir accomplir de manière leur mission de service public et non pas de concurrence. C'est ça qu'on veut casser. Et on mais... veut le casser pourquoi Parce non, mais... que l'objectif, c'est une ouverture à la concurrence qui se base sur le privé. Et contrairement à ce qui est dit, moi je pense qu'il y a des il y a des domaines économiques qui, dé, qui, euh, qui remplissent une mission d'intérêt général écologique. Oui, le train est, est le, simple, plus, euh, le plus écologique des mm -hmm. moyens de transport. Euh, d'aménagement du territoire, et non, la question de la concurrence dans ces cas-là et de la rentabilité financière n'est pas souhaitable. Et à l'instant, la CFDT-Cheminot propose une grève reconductible à partir du 14 mars, ça c'est pour la CFDT, Juste la, la CGT-Cheminot menace me d'un mois normal. de grève. La retraite non, à 52 ans pour les conducteurs, euh, elle me paraît normale, surtout que je vous ferai remarquer une chose, oui. c'est qu'il faut 43 ans de cotisation pour l'avoir à taux plein. D'ailleurs, ouais. donc, euh, calculez rapidement... Bon, oui, mais à à vous quel à à vous pouvez partir à la retraite et retrouver un, l âge. L âge. Et retrouve donc, un arrêter, boulot derrière, par exemple. Vous pouvez partir à... ah non, mais vous enfin, pas la Mais Soyez pas jaloux pas, Soyez pas jaloux ça Acceptez la réalité de temps en temps. Mais non, c'est pas la réalité. Vous vous intéressez au privilège des salariés et pas au privilège des actionnaires qui ont des milliards avec ce n'est pas un privilège de partir à la retraite à 52 ans, changeons le statut. Alors, si c'est pas un privilège, actuellement, allons-y. Mais moi, ça ne me pose pas de problème que des gens partent à la retraite à 52 ou à 57 ans pose de problème, c'est qu'on pousse des gens à travailler de plus en plus longtemps dans ce pays alors que bah, euh, les, les richesses n'ont pas cessé de croître. Donc c'est un problème. Vous savez ce qu'on a à problème. J'avertis ouais. les Français à ce niveau-là parce qu'au nom de cette question-là, on s'apprête à casser aussi les retraites des Français. Mais Edouard Philippe l'a très bien dit ce matin, on ne va pas s'occuper des, des retraites tout de suite des cheminots, on va s'en occuper d'un an et des retraites en général. Euh, on va passer à la retraite par point et on va encore encore une fois, euh, dégrader le système de retraite français. Voilà ce qui nous est promis. Des réactions, Patrice Oui, une petite réaction, notamment à gauche de la gauche, parce qu'on a vu un 4 minutes, mais je vais plutôt passer directement sur l'Evée d'Artigol À gauche de la gauche, et pas qui est la gauche. Hein. Vous parlez du parti marginal qui est parti socialiste C'est ça. <rire> parti marginal. Olivier d'Artigol, marginal. Ah, oui, là, là, là, là, là, là. Là, là, la, la concurrence est nulle. Ah, ah. Mais justement, apparenté PS, ah, ça ah. veut dire que je ne suis pas membre du PS. Ah, pas exactement même la pas même chose. Alors, pas de à voilà. Alors, Olivier bon un, un Edor-Philippe Degen, les ordonnances à faire bondir, euh, j'imagine, Jean-Claude Dacier. Provocation, mais aussi signe d'une grande fébrilité, de fragilité, une grande bataille. Et devant tout, c'est parti donc pour la bataille du rail. La bataille du rail a ah bah, démarré. Les ordonnances, avec... faut pas, on verra. A... Est-ce est que, que vous avez Jean-Claude, est-ce que vous avez écouté Emmanuel Macron, il était au vrai. salon de l'agriculture ce week-end et il a, il a parlé un à un, scandale, un, un cheminot. Euh, on, le, on va les réécouter tout à l'heure. mais C'est vrai qu'il y a eu un échange assez vif dans le cadre de l'agriculture, avec un cheminot qui était là, évidemment, pour défendre le statut des cheminots. Allez, on passe à la droite, si vous le voulez bien, on va parler de Laurent Wauquiez des Républicains, avec cette réponse cinglante d'Alain Juppé, le maire de Bordeaux. Vous savez que Laurent Wauquiez avait accusé dans cette réunion, dans, ce, dans cette classe qu'il avait donnée face à des étudiants, Alain Juppé, d'avoir mal géré la ville de Bordeaux. Écoutez la réponse de l'édile. Je ne vais pas polémiquer, je ne veux pas rajouter au désordre. Tout ceci est tout à fait lamentable. Cela repose sur de fausses informations. Euh, J'ai rétabli les faits s'agissant de l'endettement et de la fiscalité à Bordeaux, euh, les propos sont d'une vulgarité extrême. Euh, le système de défense est absurde. Et quant aux effets sur euh, LR et sur la droite en général, ils sont tout à fait dévastateurs. Mmh. Bon, Jean-Claude Dacier, il est quasiment sur le départ, là. Le, il est déjà parti. Bon, il est déjà il parti depuis longtemps. Il est déjà, il est déjà parti. Euh, euh, euh, Son ami de toujours, enfin l'un de ses amis, est un matignon. Bon, euh, c'est effectivement pour... Alors je ne dis pas pour autant que Vauquier ne puisse pas euh, subir les reproches qui lui sont adressés. L'opération Vauquier est une opération au mot la plus blanche pour les Républicains. Qu'est-ce qui s'est passé Le centre était déjà parti chez Macron. Les maël de Calan, les Thierry Solaire, etc. C'était etc., déjà fait. Alain Juppé était déjà en train de les rejoindre. Lui, ce qu'il a fait, c'est très simple. Il se met sur le terrain qu'il croit objectif est bon, et toute cette histoire de Lyon c'était ça, sur la réfondation entre électeurs du FN, euh, du aignan et, et la, la, la République, et comment on dit, la France debout la, Non, non, non, et debout la, France, la France, France, debout la France, debout, et puis, et puis les électeurs de la droite pure et dure qui l'ont élu à 75% chez les LR, c'est ça qu'il a fait, wow. euh, ce, ce, ce, son opération d'ailleurs, moi, je serais lui, j'enverrais je, un chèque à, mmh. à Yann Barthès et au quotidien, et à tous les autres. Quatre jours de buzz sur Laurent Wauquiez, franchement, il a réussi son coup. – Bon, allez, euh, Eric Coquerel, là-dessus, sur cette polémique, Laurent Wauquiez. – Franchement, ça fait une semaine qu'on l'on entend parler. – Non, mais là, c'est la réponse d'Alain Juppé. – Oui, d'accord, mais c'est la suite, quoi. Ouais. Bon, Alain Juppé, euh, il fait partie de la recomposition qui continue autour d'Emmanuel Macron, où on réunit tous les libéraux entre eux. Euh, bon, je pense que c'est aussi une utilisation des petites phrases de Wauquiez, euh, voilà, euh, Moi, je ne me retrouve pas dans, dans la façon de, de, euh, de, de, de ce type de petites phrases, mais je trouve qu'on en fait un peu trop. Il n'y avait qu'une chose qui était importante dans les déclarations de Vauquier, c'est quand il accusait Sarkozy d'espionner ses ministres. Parce que soit c'était vrai et c'était une affaire d'État, soit c'était faux. Et c'est un mensonge qui devrait quand même lui, lui faire prendre certaines, euh, certaines décisions. Mais le reste, franchement, euh, je trouve qu'on voilà, on en fait trop. Euh, Caroline Mécari, sur cette réponse d'Alain Juppé Franchement, je très sincèrement, je. Bon, Joker. Ok, Joker. Je vais vous faire écouter le, le son d'Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture. Ça, j'aimerais bien que vous réagissiez là-dessus. Il parlait à un cheminot, écoutez-le. Moi je suis pour protéger, pour qu'on ait un bon service, pas pour tout casser. Ah ben, pas, Mais aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez quel âge vous ouais. Bah à votre âge, je ne vais, vais pas vous dire des mensonges. Vous avez, vous avez plus l'âge pour que je vous garantisse la prime d'escarbier et tout ça. Vous n'avez pas le même rythme. Moi mon grand-père il était cheminot, il n'avait pas la même vie que vous avez aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc je ne peux pas payer. C'est les contribuables qui payent aujourd'hui le statut tel qu'il est. Je ne peux pas avoir d'à côté des agriculteurs qui n'ont pas de jour férié, etc., qui auront, qui auront parfois pas de retraite, et dire le statut des cheminots, il ne faut pas le changer. – Effectivement, il y a des Mais agriculteurs non. qui n'ont pas de statut Mais oui. et non, euh, alors, les cheminots, la même chose. Alors, alors, Plusieurs vérités, c'est ce que j'ai tout à l'heure. Le régime social des cheminots est excédentaire. Donc ce n'est pas vrai, ce n'est pas tout le monde qui paye leur régime. Premièrement, deuxièmement, je n'aime pas cette façon euh, d'opposer, j'allais dire, euh, des, des gens qui travaillent, qui produisent des richesses à partir de leur travail entre eux. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui me dérange. Je rappelle que au, dé, au moment où c'est décidé, euh, le, le fait de rendre public la SNCF et donc de, de, qui est un statut des cheminots, euh, je doute que le système de retraite des, des paysans et des agriculteurs était meilleur qu'aujourd'hui. Donc laisser penser que le monde aurait tellement évolué qu'aujourd'hui, euh, il faut finalement que les uns de nos autres, je trouve que ce n'est voilà, pas une façon de faire. Encore une fois, je trouve que euh, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on regarde des inégalités qui, qui ne sont pas celles sur lesquelles il faudrait oui, en mais... réalité oui. euh, jeter un oeil. Les inégalités explosent dans ce pays. 1% des Français sont toujours plus riches par rapport oui. aux 90% et notamment oui. les, les plus pauvres. Et on s'intéresse au fait que euh, des, des cheminots est un salaire moyen, je rappelle qu'il est exactement le, le, le salaire moyen des Français, et partent à la retraite un peu plus tôt. Après, effectivement, un métier Donc. contrairement à ce qu'on dit qui est dur. Ouais. Le, le métier de cheminot est dur. Quand vous êtes roulant, vous avez des horaires, vous avez des, des journées des fois continues. Comme tout le monde. Arrêtez tout. Ben, bon, que juste, juste quelque chose. Je voudrais dire quelque après, chose quand même. Il y a. Vous pouvez pas. Il est, vous, vous parlez des riches des 1 Attendez. Ça occupez-vous à ce moment-là des paradis fiscaux et appelez-vous de l'optimisation fiscale. Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait D'accord. ne pouvez rien faire malheureusement actuellement. Donc on s'en occupe. Ça se gouverne. J'ai compris. Ce que je veux dire simplement, c'est que arrêtez de dire les riches, les riches, les riches, bien sûr. c'est mais c'est très bien. Aussi. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a une France exposée et une France abandonnée. Non, non, ça n'existe pas. ceux qui veulent laisser justement les riches... Ah, d'accord. Ah, Donc les on les, les, les a 300 euros non. par mois. Diviser les salariés problème. contre arrêtez. les chômeurs. Diviser les fonctionnaires contre les travailleurs les agriculteurs à 300 euros par mois je suis Vous savez à quoi ça amène C'est à casser le système... les fonctionnaires. Mais en sorte que tout le monde sorte le statut Attaquer attaquer de de pas allez, tous allez, en allez, même attendez, temps. Attendez, Caroline Mécarré, vous n'avez voulais... pas une aussi grosse voix que, que ces ça, hommes, mais allez-y. Non, mais j'ai mais... été je... si, Caroline. J'ai été licenciée deux fois. Bien. Ce que ce je, je voulais ajouter, en fait. Allez-y, Caroline Micarey. après je passe au sujet d'après. Ce que je voulais ajouter, en, en fait, ce n'est pas tant le statut des cheminots qui, comment dire, serait pèserait extrêmement lourd en réalité dans le budget de la SNCF. C'est beaucoup plus, en fait, les choix qui ont été faits du tout TGV. Euh, oui. Voilà, ça, ça, ça, ça remonte 50... à quelques dizaines d'années. Non, ça remonte à 20 ans exactement, oui, oui, et perçu... ça a été continué pendant 20 ans. Et, mal géré, et ça, ça, ça, ça c'est 50, 000... 50 milliards d'euros. Vous avez okay, raison. Voilà. Mais c'est pas le statut. Mais mal gérer. L'État est un mauvais gestionnaire. Pas le statut. Vous avez raison. faut libéraliser. Je répète, Monsieur Coquerel, que les contribuables... En l'occurrence, vous vous trompez, parce que les LGV, c'est des partenariats publics privé – Je voulais juste notamment ajouter. – Sur la ligne de Bordeaux, 26 Allez, on, on va clore le débat sur la SNCF. – il y a autre chose aussi si que possible. nous payons, on va peut-être être, être d'accord, mais... il y a plusieurs autre chose que nous payons, c'est le choix imbécile qui a été de diviser en deux la SNCF, oui. entre les rails oui, et je les roulants, dont tout le monde constate. – je suis, suis d'accord avec vous, vous sur ce super. point. – fait vous êtes d'accord sur un point. – tout ça fait que les contribuables paient à chaque fois qu'on prend un billet, même si on ne prend pas le train, les contribuables paient plus de 10 milliards par Mais c'est le service public, enfin. – Mais attendez avec votre service public c'est pas ce jours. que vous et décrivez. La la la public, la public, ça, ça ce n'est pas, pas un service public. public. Je vais vous dire une chose, Jean-Claude Dacier. Je préférerais maintenant que le fret de ferroviaire soit encore le service public qu'il a été et est Allez, mon camion moins sur la route. Je sors mes ordonnances en... et je clôt le mot, débat. Moi, je préférerais que les, les, les, les, les, les, les dépenses publiques ne soient pas 57% en France Allez, alors qu'elles sont 42% en Allemagne. Oh, je vous propose de passer. Je crois un autre Si vous voulez bien, on va parler de Johnny Hallyday puisque Sylvie Vartan, son ex-femme, est venue sur la scène médiatique. Elle sera sur la scène cette semaine à Paris pour chanter mais avant cela elle a décidé de parler du conflit qui oppose son fils à son ex, à sa belle... Euh, belle comment on appelle ça sa... et Laetitia Hallyday c'est là belle, par mère, rapport à David... hein. belle mère voilà. la belle mère. La belle -mère non c'est euh, Alors une on va écouter Sylvie Vartan, elle était, était hier soir sur le plateau hein. de France 2 et elle a tenté de remettre les choses au point. J'ai toujours eu des, des rapports courtois avec elle et je dois dire qu'aujourd'hui, euh, la donne est différente. Vous savez, ce n'est pas une question d'argent, au fond. C'est une question... Euh, la transmission à un enfant, c'est plus important que tout. Moi, ce qu'on m'a transmis, mes parents n'avaient pas un sou. Ce qu'ils m'ont transmis, c'était la plus grande richesse, vous voyez. Et donc euh, ça, j'ai essayé d'élever de, de, de, mon fils et ma fille dans, dans ces valeurs-là, d'honnêteté et de dignité. André Berkov. – cette... Je crois je veux dire sur le fond, on ne va pas prendre parti, etc. Je, je suis, qui je suis pour prendre parti, enfin, on ne connaît pas l'affaire. Moi je crois qu'il y a quelque chose qui se dégage à partir de l'offensive, Laetitia, la contre-offensive, la contre les clins, etc. Je crois qu'il y a quelque chose qui choque profondément à tort ou à raison mi C'est l'histoire de... Les enfants naturels de Johnny ont été écartés. C'est-à-dire que le fait en France, on supporte assez mal... Et je crois que c'est légitime de dire qu'on peut déshériter ses enfants. Et or, dans le testament officiel, le dernier, le plus récent en tout cas, euh, les enfants sont déshérités. Je parle de Laura et je parle de David. Et je crois que ça est assez mal vécu par un certain nombre de gens. Et, et je crois que ça se comprend. Et c'est une question de droit américain par rapport au droit français. français. Caroline Mécari, vous êtes avocate. Oui, euh, en fait, de, de, fin, je ne connais pas le fond de l'affaire, évidemment, mais du moins, je, je n'en connais que ce que tout le monde en connaît, à savoir que Johnny aurait rédigé un testament euh, aux États-Unis qui bénéficierait donc à ses deux dernières filles. Et son épouse. Ça euh, si euh, ce testament a bien été rédigé en Californie, qui est le lieu de sa résidence, il peut être valable en France. Il ne il suffit clair. pas à ces deux dernières filles. Hein. Il donne tout à Laetitia. Oui, Laetitia. D'accord. Bon, enfin voilà. Donc, euh, mais en tout cas, il a une validité. Il peut être, avoir une validité. Enfin oui, il peut avoir une validité en France tout simplement. Après, euh, bon, il y a une solution. Hein. On supprime, euh, on supprime l'héritage et comme ça, il n'y a plus de dispute. Hein. Ça, C'est une solution que vous envisagez, Éric euh, Coquerel, plus ah, d'héritage. prendre tout au-delà d'une certaine. Bon. Ça, c'était ce que disait Jean-Luc Mélenchon pendant oui, la campagne. Oui, oui. Hein. Vous savez que c'est intéressant. Vous savez qu'en France, euh, on est passé on est passé dans la part des richesses euh, des, des plus riches de 43 à 75% de richesses héritées. – À partir oui, de la problème, problème hum. du coup, ah, si ah, si mettons qu'il y a 100 millions… Bah, – bah, Oui, un. oui, ah. à, à partir de zéro, les, il n'y a quasiment les, plus de droits de, de succession en termes de droits payés à, à l'État. – Ça veut dire qu'il y a une, une reproduction 2007. de plus en plus importante des richesses. Parce que si j'ai bien compris quand même, je ne vais pas me, me parler du fond, je ne connais pas et je pense mais si j'ai bien compris, heureusement, personne ne va être dans le besoin dans cette famille. Après, ce que compris. Oui, euh, Et après, il y a une question de, de, de droit moral, effectivement. Non, y a, y a... non le droit moral, c'est... En... enfin, Pardon, excusez-moi, si. je vous interromps juste une seconde. La, la, la question du droit moral, c'est effectivement la possibilité pour les héritiers de, comment dire, par exemple, de diffuser l'œuvre, d'autoriser sa reproduction, etc. Donc là, éventuellement, il y a une question qui peut se poser. Mais... Non, elle, elle n'est pas... Alors justement, ce qui dit que... Elle n'est pas posée. Ce qui a aussi choqué, c'est que David Hallyday, qui a fait le 100%, l'album 100% sent Un des plus beaux albums de Johnny mmh. n'a aucun droit moral, aucun droit de regard sur le disque posthume bien. qui va sortir. Oui. Par exemple, ça aussi, ça a beaucoup choqué. En disant quand même au moins, bon, laissons l'argent de côté, donnez-lui au moins le droit moral de regarder l'œuvre. Pas question. Je pense que Laetitia a raison. Je pense que Laetitia là est allée sans doute trop loin et que les Français comprennent pas que les deux enfants ont été déshérités, mais ils comprennent sans doute encore moins que Laetitia, qui a beaucoup de qualités, mais qui n'est bah, pas naturellement quand même une, une, une artiste. Euh, et, et prive David Hallyday moins Laura Alors, Mais David Hallyday son père, le droit de regard sur la carrière sur la Marie. carrière, sur la carrière de, de, de son père, ça ça paraît quand même difficile. C'est pour ça que je pense que s'il y avait un peu de raison de part et d'autre de la table... Euh, c'est déjà rêvé dans le passé, hein, sauf que c'est vrai que là c'est sur sûr, la place publique. peut-être discuter ça ensemble avec, euh, et s'arranger. Ça paraît mal parti ça pour paraît la, assez mal la conciliation partie. à l'amiable. caroline non, mais On peut tout à fait envisager une conciliation, une médiation, une transaction, une négociation euh, qui généralement se fait parce que d'abord il y a un, un rapport de force qui est instauré. Le rapport de force il est instauré par la procédure judiciaire. voilà. Maintenant. Euh, Enfin, C'est open. Et ça peut prendre des années des, des... Combien de temps ça peut ah, Mais Il y a des successions cette, qui prennent de... 10, ans. 10 ans. Là, ça peut prendre 5 ans entre le, le tribunal, la cour d'appel, la cour de cassation. Voilà, ça, Sauf ça si dépend. le testament est déclaré valable, Mme Beckeri Pardon Sauf si le testament américain est déclaré Oui, mais ce n'est pas parce qu'un juge Même français dirait que ouais. le, le, le testament est valable euh, devant le TGI que la, la partie qui perd ne va pas aller devant la cour d'appel, et etc. Pour des droits de l'homme, etc., etc. Donc, Donc voilà. toujours, on beaucoup parler. Non mais on peut en entendre beaucoup parler mais ça n'exclut pas, les procédures judiciaires n'excluent jamais les discussions euh, évidemment qui sont par nature confidentielles. Et on sait qu'il y a un album, vous en parliez André, euh, qui a été fait euh, posthume, les chansons ont été enregistrées par Johnny avant, avant sa mort, il y a un moyen d'empêcher de, sa sortie ou pas du tout mais euh, je je n'ai pas suffisamment d'éléments pour pouvoir vous répondre. Là, franchement, euh, je ne vois pas comment. Enfin, je ne vois pas comment. serait parce que je n'ai un... pas les éléments pour vous et répondre. Il y a une phrase de Jules Renard qui, qui résonne étrangement à nos oreilles. Tout je le monde n'a pas, un pas, un pas la chance d'être orphelin. Ouais. Jean-Claude Dacier Je ne sais pas si se disque pourra sortir dans des conditions normales. Ce qui est sûr, c'est qu'encore si une fois, en fait, je oui. serais assez tenté de dire halte au feu. Et laissons l'artiste s'exprimer, non pas une dernière fois, mais ce qui était prévu, ce serait quand même pas mal. Et ce serait un signe positif du rassemblement des familles, on n'est pas obligé de dîner ensemble tous les dimanches soirs et s'embrasser tous les huit jours sur, sur les deux joues, mais là, honnêtement, je trouve que Johnny méritait pas ça, même s'il a sa petite part de responsabilité dans les décisions ultimes qu'il a prises, ce serait quand même bien d'essayer d'en sortir quand même, le pays le souhaite. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat dans Punchline. Merci Patrice Boisfer. Dans un instant, c'est le 20h foot. Pascal Pro, qui va prendre des nouvelles de la cheville de Neymar, ah. du PSG, évidemment, avec ce match capital dans quelques on a pas jours. pas débattu ça. Ah ça, Eric Coquerel, ça, ça vous pas. aurait plu ah, J'aurais eu plus de, plus de connaissances plus de billes. Sur, euh, sur le PSG, sur, sur le la football, football foot, je suis Johnny <rire> Hallyday. Merci à tous on fait les le quatre. De Bonne soirée et sur CNews. Eric Coquerel et resté ah. Pascal Pro. <rire> <rire>